Le terre-terre, on l'occupe sans frontières, c'est nous, les traîtres à la nation. Faire qu'on nous inculpait de faire le jeu de l'immigration, ennemi intérieur. On est viandal, aldin, la d'islam, plaque dans le postérieur. De tout, c'est chacal d'homophobe, Bon bon bon ton patron. Des slogans comme prières de rue, pan, pan Sur la marion, la marine et le Jean-Marie, oublie les hérophiles, les sionistes et les médias. Je suis le complot, je suis le péril, je suis ta blacklist, je suis l'antifa Ça se passe au fond d'un tu une contiens pas d'une tribune d'ultra. Donc on aura deux watts dans la clotte, on faut ultra. A comme le Mistral, Voyage au rastre Jamais national, jamais jamais national mon identité ne sera jamais nationale Cherche pas le numéro de code, c'est ainsi Root boy et B Boy depuis l'époque d'assassin brigada pour s'ambiancer, Saint sauveur pour ses méchés La critique est toujours sensée, direction triplement fléchée Pas de point commun entre nous, si ce ne veste Starrington On te fait ployer le genou comme Nordien devant Vanky On est venu torpiller des donnes, comme un long métrage H.T. Scorsese Parc sous gilet jaune, avec toute ta mère en North Face Ha, ta couche le seul sang qui ravigote sans rendre la terre malade, c'est ce qui coule Des patriotes pourquoi focaliser On se laissera pas normaliser Encore moins délocaliser. non, on est coalisé Crois pas qu'on va s'incliner Crois pas qu'on va s'en aller On avorte la fille de l'église Je te le dis en bon francophone L'étoile rouge va scintiller Sois prêt à te faire en parler Par la cinquième colonne Artiste. Clash les feux avec les rares identité royaliste et nazi Clash les conflits les fachos les tradis. suprémacistes les souverainistes Cache les feux les rares identité les conflits les identité royaliste et nazi Clash les conflits les fachos les les souverainistes